Même pas la moitié de la formation et je suis ravie Sans le savoir, c'est exactement ce que je recherchais. C'est vrai qu'au début, j'hésitais à faire la formation. Je me disais que toutes ces informations sont sur internet, il n'y a qu'à faire des recherches. Mais je tournais un peu en rond, je ne savais plus par où commencer. Quelle recettes faire Quel matériel acheter Bref, des heures et des heures de recherche qui n'aboutissaient à rien de concret. Et c'est là que cette formation est merveilleuse. Caroline, c'est une vraie encyclopédie de, de connaissances et de savoir. Elle a des années d'expérience. Donc je suis entièrement en confiance pour enfin passer à l'action. Tout ce dont j'ai besoin de savoir est présenté de façon logique et facile à assimiler. Ce qui rend ce processus de changement très agréable. Et c'est vrai, cette formation a changé ma vie. Elle l'a nommée libre et naturelle. Pourquoi libre Je comprenais pas. Mais maintenant, je sais pourquoi. Dès lors que j'ai commencé à faire mes produits ménagers, mes cosmétiques, c'était une révélation. Je ne suis plus limitée à acheter des produits industriels qui sont nocifs pour l'environnement et pour ma santé. J'ai maintenant le libre choix d'être plus indépendante et de vivre plus naturellement, et en harmonie avec mes valeurs. Donc du fond du cœur, merci Caroline.